Bonjour tout le monde, c'est Noro, en direct de la ville des chemises froissées, et je vous souhaite bienvenue sur ce j où nous allons parler du développement euh, de Bunny Hawk No Hopper. Il s'en passe des choses en une semaine. Et celle-ci a été dédiée à, en gros, corriger tous les petits trucs qui vont pas, tout ce qui fait que quand on a la manette en main, on se dit « Ah, c'est pas ouf !» Spoiler, euh, non, non, tout a pas été réglé. Mais euh, bah, on arrive à quelque chose de tout à fait jouable, et surtout, regardez bien, J'ai maintenant un exécutable Hop Play Bien évidemment, je vous ai mis un lien dans la description pour accéder à ce prototype. Alors, qu'est-ce que j'ai réglé cette semaine Globalement, c'était une semaine un peu curieuse, à la fois intense, parce que j'ai fait beaucoup de choses, et euh, en même temps, euh, c'est des choses qui paraissent invisibles. Si je les avais pas faites, vous n'auriez vu que ça. Par exemple, la première des choses que j'ai réglées, c'est que le lapin, quand il tombait de quelque chose, sans qu'il saute, il avançait, il avançait, et puis quand il était dans le vide, il tombait tout droit. Tandis que maintenant, euh, s'il avance, bah, il suit selon sa vélocité. Hop, comme ça. Pouf Autre chose, comme vous pouvez le voir en haut, le jeu détecte maintenant les figures. Et en fait, ça a été euh, assez compliqué à faire, il m'a fallu bien... Euh... Il m'a fallu au moins 6 heures pour arriver à ça. C'était pas évident parce qu'en fait, euh, détecter quand un tour entier est fait, euh, c'est pas dur quand vous appuyez sur le bouton et l'objet fait lui-même le tour. Mais là, la direction, elle est indiquée par ce joystick. Et du coup, il faut réussir à faire un trigger euh, quand il y a un tour complet qui est fait, que ça se déclenche au bon moment que ça trouve la direction dans laquelle le tour est fait, que la figure se déclenche pas, si jamais c'est juste un soubresaut au niveau de la manette et qu'on voulait pas vraiment faire une figure. Il y a eu plein de trucs à gérer. Après, évidemment, j'ai, euh, essayé de faire un saut un peu plus, entre guillemets, réaliste. Alors ça veut dire quoi, un saut plus réaliste dans le jeu vidéo Avant, je pense que vous trouviez le saut un peu euh, comme s'il était sur la lune, un peu... Euh, oh, il flotte, quoi. Et maintenant, ce saut, euh, il paraît un peu plus vif, un peu plus nerveux. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que quand le personnage atteint euh, la hauteur maximale de son saut, il va descendre plus vite qu'il est monté. Donc quand je dis plus réaliste, ça défie en fait les lois de la physique. En fait, faire ça, ça défie littéralement les lois de la physique, parce que... Euh, ce qui se passe dans le code, c'est que quand le lapin euh, est en haut de son saut, la gravité est juste plus grande. Bon, on est habitué depuis Mario à faire comme ça. Autre chose très importante, très très importante, que je voulais faire depuis un moment, il y a maintenant un wall jump. Et c'était un wall jump compliqué, parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était euh, qu'on puisse le faire dans toutes les directions. Chose importante, il faut que la queue du lapin touche le mur pour pouvoir faire un wall jump. De cette manière, il peut pas juste faire un wall jump quand il le regarde, le mur. L'idée, c'est vraiment qu'il doit se propulser, en fait. Euh, il prend appui contre le mur et bam, il part dans l'autre direction. Et en gros, cette semaine, euh, bah, ça a été plutôt rigolo parce que j'ai passé la majeure partie de mon temps à jouer à mon jeu et à essayer de me rendre compte « Ah tiens, ça, ça va pas, il faut que j'essaie d'y remédier. » « Ah tiens, on pourrait faire comme ça, ça devrait être mieux. » Et c'est très important. C'est important parce que euh, si je passe à la suite euh, sans avoir fini mon personnage, du moins sans avoir fini les grandes lignes de ce que va être ce personnage, bah ça va poser problème par la suite. Et vendredi, quand j'ai fini euh, de faire ce système qui reconnaît les figures, entre parenthèses, il est pas tout à fait fini, il est un peu bugué au niveau de la reconnaissance du nombre de figures. Mais bon, ça c'est du détail. Je me suis dit, ben Noro, c'est le moment, tu mets ton jeu disponible sur un lien et tu le files à tous ceux qui veulent y jouer. Alors je vous promets pas du fun euh, immense, hein, c'est même pas une alpha, mais c'est un prototype, c'est un personnage qui a un set de mouvements et que vous pouvez tester. Et vous me rendriez un immense service si vous pouviez me faire un retour sur les impressions que vous avez en jouant. Parce que il y a des choses que je vais devoir changer, c'est sûr. Il y a des choses que j'ai identifié que j'ai pas changé encore. Alors ce prototype, je l'ai fait tester à deux joueurs jusqu'ici, euh, surtout pour voir si les liens marchaient en fait, euh, pour préparer la vidéo. Le retour que j'en ai, c'est que le wall jump est assez compliqué à appréhender. Donc, si vous comptez télécharger ce prototype, voici euh, quelques petits trucs que vous devez savoir avant de commencer. D'ailleurs, les infos que je vous dis maintenant, elles sont dans le readme, euh, un petit fichier texte qui est dans le dossier. Premièrement, on se déplace avec le stick gauche ou avec les touches du clavier euh, ZQSD. Mais comme vous le verrez par la suite, je déconseille de jouer au clavier si vous avez une manette. C'est possible, mais le jeu est prévu pour être joué à la manette. Vous pouvez aussi, et c'est ce que je fais, utiliser le D-pad, c'est-à-dire les flèches directionnelles là, de la manette. Ça fait exactement la même chose. Le joystick droit, quand on saute, il permet de diriger la direction. Donc, simplement, euh, le lapin va regarder dans la direction où le joystick pointe. Quand vous sautez, l'important, si jamais vous n'avez pas de manette, quand vous sautez, c'est avec les touches directionnelles. Le saut est sur la gâchette droite ou sur la barre espace. Le fait de s'accroupir est sur la gâchette gauche ou euh, sur le Shift gauche. Et c'est à peu près toutes les touches qu'il y a. Je vais vous laisser découvrir les actions possibles ou pas possibles. Mais euh, quand même, euh, il faut que je vous prévienne, on ne peut wall jump que si la queue touche un mur. Deuxièmement, les mouvements sont tous gérés euh, par le fait d'ajout et de soustraction de force. Simplement, ça veut dire que si votre lapin descend et que vous appliquez une force pour l'amener euh, vers la droite, il va descendre en diagonale. Mais s'il descend très vite, ben il va pas avoir le temps d'aller de, de, beaucoup vers la droite. C'est pour ça que quand je vois le jump, même si j'essaie d'aller en haut, si je suis déjà en train de chuter, bah ça va pas très haut. Mais à contrario, si j'essaie de sauter alors que mon personnage est déjà en train de monter, les forces additionnent et on peut atteindre des hauteurs vraiment tout à fait respectables. Si j'essaie d'aller vers le bas alors que je suis déjà en train de descendre, c'est pareil, ça projette. Donc ça, il faut bien le garder en tête parce que c'est compliqué à appréhender au début. Maintenant, pourquoi je conseille de jouer à la manette, hein, si vous en avez une, évidemment, c'est tout simple, c'est que vous pouvez pas choisir l'angle, ça va être forcément un angle de 45. Si vous mettez en haut et à droite ou en haut et à gauche, ça va faire un angle de 45 degrés au lieu de pouvoir le, le choisir. Alors, je suis au clavier et c'est acceptable, hein, c'est pas très grave. Autre chose à savoir, j'ai pas introduit de système de combo. Si on fait deux figures différentes dans le même saut, euh, ça va interrompre la première figure et afficher la deuxième. Pour ça, il va falloir que j'apprenne à utiliser les tables. C'est un truc de codage, j'avais pas envie. Mais bon, euh, comme le reste, je vaincrai, hein, c'est pas très grave. Bref, voilà un peu les choses euh, que vous devez savoir avant de vous lancer. Évidemment, il n'y a pas encore de but du jeu, euh, vous pouvez essayer de faire des figures, vous pouvez essayer de vous déplacer, vous pouvez essayer ce que vous voulez, vous pouvez pas mourir. Là, le but, c'est vraiment de tester les mouvements du personnage, de me dire ce qui vous semble bien, pas bien. Par exemple, euh, dites-moi ce que vous pensez de la roulade. La roulade, euh, pour le coup, elle est très particulière parce qu'elle permet de garder euh, beaucoup plus sa vélocité horizontale euh, que le, la course. Mais est-ce que c'est pas trop Est-ce que c'est pas euh, inutile, en fait hein Est-ce que c'est pas une fusion inutile Est-ce que c'est pas une fonctionnalité inutile ou plutôt qu'inutile, euh, pas nécessaire. Ou est-ce qu'au final, ça rend pas la course inutile Donc ça, c'est des questions qu'il n'est pas urgent de se poser, mais qu'il faudra se poser de toute manière avant de commencer le level design. La semaine prochaine, du coup, je m'attaque un peu plus à l'aspect graphique. Je vais faire euh, le personnage d'Usagi, euh, du lapin, c'est-à-dire le faire vraiment avec les vrais sprites qu'il aura dans le jeu, il faut que je lui trouve une identité euh, pour chaque élément auquel il peut être affilié. Il y a, il y a cinq éléments, et du coup, il faut que je trouve un moyen que ces éléments se voient, mais que ça reste le même lapin. Une fois que j'aurai ça, je pense que je vais retoucher lourdement les animations. Alors, il y a des animations que je vais garder, euh, il y a des animations que je vais quand même vachement modifier, il y a des animations que je vais refaire, et surtout, je vais retoucher au lien entre les animations. Des fois, c'est beaucoup trop brutal. Donc mon but pour la semaine prochaine, c'est euh, d'avoir un perso joli en fait. Un perso joli qui change d'élément quand il doit changer d'élément, et qui aura euh, son identité graphique finale. Comme d'habitude, Pampin et moi, on vous souhaite une très bonne semaine. Moi je suis prêt pour affronter Half-Life Et à lundi prochain